Tu t'es là Je suis folle. Et où on va là euh, Bonne question. Drapeau blanc ouais. là-bas Là, par là, à droite, non, à gauche là. Qu'est-ce qu'il a ah. dit J'ai pas eu le temps de lire. Euh, je ne sais pas. J'ai pas lu. Là Ah oui, d'accord, je pas la porte. Vas-y. cette animation quand on ouvre la porte, c'est flippant, quand même. Des soins, mais ai pas besoin. Mais pourquoi nous ramener, Ah, je crois que c'est lui. Je il y a eu un enfant de première fois avec... de morphine. Dans un bureau médical. Si vous... Mais qu'est-ce que vous avez tous avec la morphine Non. Hein non. Non. toxico. Dans l'infirmerie Super, elle est où l'infirmerie Je sais pas. Elle est dehors, là. Mais il y a du monde derrière. T'es prête Alors, Je suis pas dessous, moi. Je suis pas dessous, moi. Le nombre de Z qui est à la porte. Hein. J'ai des cocktails ah. mais au top. le problème c'est que je sais pas m'en servir. Je crois que tu as le de la Z. Non, c'est la tienne. Arrête, je prends Hello. la porte à chaque fois. Ah ah je suis pas de pêchant, par contre, dans l'hôtel, ils sont carrément plus habillés que avant. Ben normal, les autres étaient sur la plage, elles allaient pas être habillées. On n'a les... pas là la... Je ne pas un hein, là, hein. mais c'est là Mais pousse-toi, je vois pas. Donc, euh, gogo-danseur, de loin, hein, passe de près. On n'a pas la carte. On n'a pas la carte Ah oh non, on bon. Maintenant, je trouver la carte. Okay. Ah, c'est normal. Il faut aller tout droit, là. Ah, ah non. Ah. Je le connais trop bien, ce cri. J'ai plus d'enduit. du La carte connard moi je viens de donner l'insuline mais Attends, bon, on, a, on, a, on est passé à côté non, non, non elle est là euh, banoi héralda ça je voulais Donc, morphine je l'ai je, je suis parti c'est bon je l'ai quest ce qu'il y a d'autre ici voilà. je suis pas où t'es je suis mourir moi Oh, tu peux utiliser un porte-manteau comme arme. C'était dans... Ah, comment s'appelle le jeu là Le truc où on glissait sur les, sur les fils là mmh, Dracolo Dracolo C'est Dracolo ou c'était euh, les, les porte-manteaux qui étaient les armes de ouf Là ah. ah bah t'es là J'ai l'impression que ça va plus la merde, là. <rire> Mais non, ah c'est vide. Ah. Je, je sais pas pourquoi j'ai un truc qui me dit qu'il va se transformer. Ouais. Si ça va beaucoup mieux, pourquoi tu chouines hein Je voulais juste le voir, maman. Mais bien sûr. Voir le petit chien, d'accord <rire> <Okay. rire> C'est la morphine je crois. Ouais. Bon dépêche-toi je la rage activée, sinon je t'achève quoi. Tout ça pour le voir se transformer Oui mais s'il meurt, il se transforme. Rendez-vous jusqu'à la salle de sécurité. Pauvre con C'est qu'il ah ouais. y a ah. bah, Il va nous dire qu'il est allergique à la morphine <rire> C'est à coup sûr C'est un une histoire à la con comme ça Bon euh... Alors attention Oh putain Oh là Dépêche-toi tant que j'ai la rage hein Prêt Ah mais t'as ouvert. Bah vas-y t'as la rage Vas-y <rire> Ah oh mais plus ça va plus ils sont gros, c'est des bodybuilders ici C'est plus d'enduit Il y en a un qui est juste derrière là. Attention, il y en a une là. T'as pas honte de frapper une femme Mais Je suis pas une femme sans zombie. <rire> T'es passé où toi Ah quoi Referme les portes derrière moi. Non puis... mais non on peut pas passer là-bas. Par ah, là-bas bon, on peut pas passer, ici, si, par là. Coucou C'est ah. toi, ah. toi ah. C'était plus simple. Ouh! Attends, t'es passé carrément, t'es fada? Ah non? Ah non, t'es pas passé, non. Viens là, viens là, viens là. Non, non, pas par là. Pas par là. Oh, oh, oh. А крушит его. Pour moi c'est tout droit. Non non, je te dis juste le truc pour peu les pareils. La quête, ouais, c'est tout droit. Fantastique. C'est trop sage. Oh oh Éliminer tous les zombies dans le couloir. D'accord, oui. C'est le jeu ou pas je, je sais plus. Allô hey, hey. Les Nicosses dendu préparez vous à déverrouiller la porte quoi il es ah, est connu c'est cette porte dont parle je veux que c'est les serveurs hein. Là ici faut réparer. Listen On t'écoute. Attends ouais. Pour réinitialiser le système. Ouais manuellement dans une salle des de serveurs. Vous devrez d'abord affronter, cet arrêt. Ah ce que tu disais C'est vous ouais, Ah oui, on est les seuls à, à être immunisés. Je ne sais même pas pourquoi. Mmh. J'arrive pas à choper dessous là. Ouais, faut que tu chopes. Euh, faut que tu sois vraiment. Tu le. Voilà. Bon, je vais laisse les prendre. J'arrive à les prendre donc. Euh... Bouge! Elle dans la grosse salle là, c'est là. Ouais. Ah, bah oui, c'est là. Ah, attends, attends, attends, attends, attends, attends, Du calme, du calme, du calme. ni pas, Jamas. Voilà, ah, non, non, mais je change d'arme, là que j'ai réparé la bonne arme. Ah, merde, je fais une snack. Okay. Quoi Je sais pas. Il me dit j'ai appuyé, j'en ai réinitialisé un là, mais... L'autre il a dit dessus ce qu'il avait écrit à l'écran, moi j'arrive pas à lire ce qu'il y a à l'écran. Dis quelque chose. Attention. Ne sors pas derrière. Ah bon. Vas-y, je l'attire. Ah! T'étais vénère. Pardon? T'étais vénère. non non non je, non, pas mal, je ferme les portes moi viens là ah non vous quittez pas mais vous trichez euh en fait l air, l air, l air ah ah ah ils sortent pas de là ils sortent pas tu vois ouais J'avais plus d'enduit. J'ai remarqué que c'est souvent ça qui est là. Là. Oui. Faut maintenir. l'autre là retourner à la salle de sécurité Retourner à la salle de sécurité. Ça est tout, ouais, attends, je prends moi, j'arrive. Ça va être tout, hein Il nous prend pour des électriciens, lui Localisé de camion. Mais de quel camion parle j'ai la quête. Non, non, c'est pas ça parce qu'il y a un couteau rude fait maison à l'intérieur de la boîte là. Par contre, ça pue. Ah bah ben, ça, bon, je prendrais mieux. Hop c'est par où Voilà. Un le bain, ça chante pas... Vers le bas, c'est ça Ouais. Et un gros babot. On ouais, je le vois. Coup, de nous le taper et... Il m'a tué direct foiré. il m'a Il m'a tué sans deux secondes. Il sans... Deux secondes. Maintenant il m'a euh... Il y en <rire> a deux a bon dans le parking dans nos commands là. Attends. Je m'en ai tout. que je suis fou Et je gagne du temps avant l'ordre <coughs> de ma mort. <coughs> tu as raison. Bonjour. Bonjour. On a 2 3 4 5. Bah le pire c'est que j'ai des bombes et des cocktails mais je sais pas m'en servir. Ah mais je peux pas te les échanger. Oh. Il bah, me reste brain de vie. Attends, j'arrive parce que je peux le penser en fait. Ah J'ai plus d'endurance. De, de, j'arrête, j'arrête. Attends-moi. Ah, Je suis morte. Désolé. C'est gros, pas clampago là. qui est juste là. Viens, viens 他的色名<音><音><音> Localiser le camion. Oui, je suis pas, il hein. hein est là. Là C'est ça qui veut Oh la cinématique oh, ouais, Ça sent pas bon pour nous. Chapitre 4, oh la vache oh. conduisez le camion jusqu'à Sina Moi Oui, parce qu'on n'y voit rien dedans. Ouais, bah ouais. Bon. Hé, hey, je suis parti sans moi mélange, Je suis venu t'aider parce que je croyais qu'ils t'avaient tous attaqué. Vas-y, monte. Et dépêche-toi, s'il te plaît. Mais je peux pas, j'ai des buissons, des faux buissons. Bon, mais, mais non il veut pas parce qu'il y a les buissons Mais où tu vas Les cartes, voilà Il y a plus de buissons là Non il voulait pas à cause des buissons sur la gauche Je vois rien moi, je sais pas comment tu fais pour conduire ça moi, je vois pas là euh, Je vois pratiquement rien en fait Tout droit Donc là, je peux pas faire de strike hein, C'est pas, pas, pas grave, fais pas des strikes, fais qu'on rentre. Aïe, aïe, aïe. C'est évident, hein. Ah ouais, non mais on y voit mal là sur celui-là. temps, c'est un camion blindé. Hein. Je vais éviter de le planter quand même. Ah pas, t'as fait signe de t'arrêter pour tout. <rire> oh, au, au, au, désolé, hein, je vois pas grand chose. Donc... <rire> <Non>. <rire> là il y a un bus, on plein milieu, tu vas pas pouvoir tourner là. Madame. Oui. Ça c'est un poteau. Ah non, pas Voilà. Je vois pas trop le rapport avec Cinéma, et puis Cinéma, il nous a demandé de la bouffe. Ah, ça se trouve dans dans dans, le... voilà. Un qui, euh, dans tout. Un... Voilà, tout sur le sens. J'ai pas tapé. pour conduire ça je te dis pas. ah ouais on n'y voit rien ouais bon, ça je vais tout doucement parce que c'est le bordel allez il faut le mettre dans le rang rouge quitter le véhicule quitter le véhicule Et donc, on doit aller parler à cinéma. Oh, wow. Franchement, ça, ouais, sont camtards, tard, mais laisse tomber. Il... C'est un fourgon blindé le bordel. Il a marqué quoi Bank of Cinéma ou Mais euh, merde, ouais. voilà. là pas grave, c'est de tout ce qui est habité. C'est bien, ça repose. Voilà. Il y a ta copine, celle qui voulait nous jeter dehors là. Ouais mais c'est bon elle a son ours maintenant à sauter. What do we got here? Donc, ok c'est bon, tout ça c'est bon. Ouais. Oh t'as tout pris mais Attends faut monter. Non mais t'as tout pris euh, en bas. Ah mais après Après, ça, après, faut... après on, peut... on par terre, je valide. Non, normalement ça repop. Alors. Faut monter, ouais. Chaque fois ça me donne envie de coca. Mmh, moi pas moi, bon, ça me donne envie de boire mais pas de coca. Allez, Voilà, il est là, c'est un Mais c'est bon, j'arrive, j'arrive, on se calme. Ouais. Non mais tu te fous de ma gueule Chapitre Allez, bah, 4 Diamant We heard on the radio about a Un hélicoptère qui s'écrasait. Cool. Chute du faucon noir. Okay, no worries. Look for survivors first, mm. and then see if in the wreckage saving. de à 449 mètres, des millions lui Déjà, il va falloir réparer. Mais non, je, eh oui. Enfin, je suis là. Oui, mais il euh, faut prendre les trucs. J'allais aller réparer en bas, moi. Vas-y, je t'en prie. Ouais, mais c'est pas drôle, je vais devoir conduire le, le temple. Non. J'ai encore vu bloqué la bagnole. Elle va prendre la voiture. Ouais. Tu vas me dire qu'elle rompt pas sur un cadavre Qu'est-ce qu'elle a mis à l'écran La fille, en fait, ouais, salut Steph. Quand tu as, super, ça nous a avancé de 200 mètres. En fait, <coughs> j arrive, j arrive, j arrive. ça va, ça va, hein. en plein butage de zombies en coop. Il y a un truc qui me dit que ça pue. Hein. Dis je peux te poser une petite question sur Dynasty. Vas-y mais vite parce qu'en coop c'est un peu gênant pour l'autre joueur. Mais vas-y vite fait. Doucement, doucement, cours pas, cours pas. Pourquoi t'as ton chocolat dans la bouche non, non, non, non, non, non, non. c'est parce qu'il y a déjà les zombies qui courent comme des vénères, là, tout à l'heure. Donc si tu cours vers les deux, si vous allez tous les deux dans le même sens, ça va pas le faire. À 50 mètres du but, c'est bizarre. Oh, on est revenu au point, hein. tant pis, on, on verra une prochaine fois. Je serai demain en live sur euh, Medieval, sinon tu me le poses sur YouTube la question, mais euh, tente de la poser, entre deux si j'arrive à répondre, mais une seule, quoi. Quand tu joues en coop par rapport à l'autre joueur, c'est pas. pas super cool. Je confie Oh il y a une Pousse cinématique. Vas-y, pose ta Oula. question. Tu vois, c'est lui du black que je mets bien là. Et que as oh. oh Oh oh. le black, il fait son chef, regarde bleu là. Bah en même temps c'est plus balèze Oh <rire> C'était quoi ce truc Oh non Pas lui Comment il a l'air dégueu oh. Et là je vais dire une connerie, ça rappelle les pattes... Et là je te dis tout connement comment qu'on fait parce qu'on n'est pas quatre, on est deux Et bah ben, on le déglingue oui, sauf qu'il explose. Ah <rire> C'est de loin. Je <rire> crois que c'est moi qui tire de loin en plus. De moi. C'est toi qui tires de loin en plus. oui, je sais.